Yeah. Yeah. Oh yeah. Okay. ok Ok Ok Yo les gens, c'est fers, j'espère que vous allez bien Ouais, j'ai la tête dans le cul, il est 7h du matin, je... c'est le grand jour, on est samedi 10 septembre, si je dis pas de bêtises. Une date assez importante pour Assassin's Creed parce que vous le savez déjà, vous avez déjà vu l'Ubisoft Forward. Il y a eu une tonne d'annonces sur Assassin's Creed, que ce soit Assassin's Creed Exe, Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Mirage, et j'en passe encore des meilleurs. Avec le reste de la team, donc Max et Val, malheureusement, Fab ne peut pas venir, et puis deux potes à moi, bah on va se diriger vers euh, chez Ubisoft, tout simplement à saint dans leur studio pour vivre l'événement en direct, ça va être super cool. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez les backstage de l'Ubisoft Forward pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc bah sans plus tarder, on prend la route et on se retrouve à Paris avec les autres. Ils sont comme ils moi qui marche dans la Yo, Bon les gars on se retrouve, du coup on a été rejoint par euh, Maxime euh, qui nous vient du sud, qui a fait un petit peu de route euh, pour nous rejoindre. Salut Maxime Salut Val, voilà. comment vas-tu bah, bah écoute ça va, ça va <rire> impeccable, j'ai hâte d'être et... <rire> à Ah mais merde Du coup, euh, ouais je disais super hâte d'être à ça fait un petit moment qu'on attend ça. Bah carrément, carrément. Et puis surtout putain ça fait longtemps qu'on s'épanouit mec, ça remonte à quand Bah la sortie de Valhalla. Du coup là toute la team est enfin réunie, ça fait super plaisir. Et euh, vous l'avez vu, j'ai pas les mains vides, on va aller tourner une petite FAQ. <rire> on va aller tourner une petite FAQ dans un parc qui est pas très loin, pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées il y a pas très longtemps sur Twitter et Instagram. De, de tourner la FAQ qui a duré une bonne trentaine de minutes grâce aux questions que vous nous aviez posées du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre les autres pour la, la Ubisoft Forward on va rejoindre les autres Star Player qui sont invités à l'événement <rire> On est dans les locaux d'Ubisoft avec une nouvelle personne. Ouais. Nouvelle, Après, nouvelle, une, nouvelle, nouvelle, une tête connue quand même. <rire> Bonjour <rire> pas Une Nouvelle personne dans le sens où il n'était pas là, pas là jusqu'à présent. Donc là, on est avec tous les star players en gros. Ouais. Comme, comme le dit Max, on est euh, dans ce hall d'Ubisoft, le QG euh, Duby à Saint-Mandé. On nous a appris euh, qu'on aurait des activités qui sont. Euh, sur ce, petit, sur ce petit carton, et euh, en fait chaque petite icône qu'il y a dessus c'est une activité à laquelle on va participer, alors on sait pas encore exactement ce que c'est En tout cas la soirée s'annonce plutôt cool et Ça te fait quoi de revenir sur la chaîne après deux mois Bah je suis content de revoir les gens, je suis content de revoir les gens, je suis surtout content de vous revoir vous et puis euh, bah je dis que je suis content de les revoir tu vois mais en fait ils font les pieds derrière la caméra donc euh, <rire> voilà quoi il y a, y a, y a de quoi faire, non je suis, je suis content, je suis content euh, d'en de revenir il y a, en fait, il y a plusieurs activités, dont euh, le saut de la foire. En fait, comme je vous ai euh, dit tout à l'heure, on a un espèce de petit carnet euh, à tamponner. Donc il y a plusieurs animations. Il y a un stand de Just Dance. Alors, on, on se trouve dans le coin AC avec euh, toutes les tenues, comme vous pouvez voir, là, euh, juste derrière. Comme vous pouvez voir, c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses Max. Hein. On, a, on a toutes les tenues de tous les assassins. Vous aurez des plans, juste bon, désolé pour la musique, mais vous avez des plans de vraiment toutes les tenues. Là, on a ah bah, Edward, on a si, euh, si tu veux bien montrer à la, à la caméra. On a vraiment tout, tous les assassins. On a du Cassandra, du euh, Alexios, <coughs> euh, du Ivor, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 1. On a vraiment des... Là-bas, oui, on a les, les emblématiques. On a, hein. on a vraiment plein de trucs. On a aussi des, des écrans ultra animés, c'est vraiment ultra stylé et Ah ouais De toute façon vous allez tout voir vous allez voir là c'est vraiment c'est vraiment une dinguerie mmh. La réplique totale, on nous a dit de pas rentrer les armes métalliques, ça je suspecte que ce soit un petit peu métallique Et là juste derrière on a un petit écran animé juste là Avec euh, des concept art d'un peu lacé. tout à l'heure, il y avait du euh, Odyssey si je dis pas de bêtises Ouais Ça, ça défile, bon là on est sur euh, du ac 3 Donc c'est vraiment ça tourne, c'est du Assassin's Creed et il y a tout la série qui passe dessus C'est vraiment une dinguerie Incroyable Du coup, euh, on a le plaisir de croiser Johan. Salut Johan Ça va et toi Ça va. <rire> je te sens un peu stressé. Oui, effectivement. <rire> en fait, il nous avait proposé de dessiner des personnages de Assassin's Creed. Effectivement. Et euh, Maxime, qui est derrière la caméra actuellement, il avait demandé que tu fasses Edward. Et je suis désolé, mais le résultat, il est incroyable. C'est gentil. Juste... C'est vraiment, vraiment, c'est une tuerie. On dirait que c'est un truc d'un de... mec de chez lui, <rire> Si Ubisoft regarde la vidéo, embauchez-le Embauchez-le, clairement, <rire> embauchez-le Et du coup, est-ce on peut le suivre quelque part, pour les gens qui voudraient tout en faire Oui, alors sur Instagram et Twitter. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à aller le follow en masse, c'est insane son taf, ça demande des heures de taf. Donc allez-y en masse, franchement, c'est... Euh... <rire> Qu'est-ce que t'en penses jusque maintenant, Val, de tout ce qu'on a vu euh, Alors, je le rapproche un petit peu parce que j'ai peur qu'on m'entende pas. Euh, incroyable, on rencontre plein de monde. C'est un truc de fou, il y a pas mal d'animations, il y a une bonne ambiance. On a vraiment, vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce qui nous intéresse, en l'occurrence Assassin's Creed. On vit un rêve de gosse, clairement, encore une fois. C'est un truc de fou, vraiment. <rires> Ça va, on est euh, tous un peu fatigués, je pense, là de euh, la soirée qu'on vient de vivre. C'était. Euh... Bah, en vrai, vous n'avez pas tant d'images que ça. Ah, exceptionnel. Il y a des images, mais en, on a vraiment voulu profiter un peu quand même. Quand même, il y a plein de choses. Il hein. y, y, y a plein de choses. Plein de choses hein. mais... euh, après, je pense qu'on a quand même fait les activités les plus intéressantes. Mais à côté de ça, on s'est quand même vraiment emmerdé pour euh, faire des beaux plans. Ouais, ouais, ouais. Faire ouais. des beaux trucs. Vous, euh... vous avez des teintes gris sur Bassim, genre le cosplay. Vraiment. C'est incroyable. Je ouais. pense que pas beaucoup de créateurs de contenu ont pu filmer des trucs comme ouais. ça. Enfin, ouais. Donc en vrai fait, c'est super stylé et puis on a quand même rencontré euh, le papa, le grand patron. D'ailleurs euh, c'est pas nous qui allons faire l'outro. Là on est juste là pour faire un petit, euh, petit recap de la soirée. On a une petite surprise jusqu'à la fin pour le Time Watch. Donc, euh, ouais oh, c'est ouais, jusqu'à la ouais, franchement jusqu la ça, ça vaut le coup. C'est ouais, incroyable. C'est de l'or en barre ce qu'on a fait, c'est incroyable. Donc là on a le contre-coup qui arrive, on voulait faire un seul vlog mais il y a tellement de contenu pour le premier vlog que va en faire deux. Ouais. Avant de laisser une personne conclure la vidéo pour nous, moi j'ai un petit truc à vous proposer. Ouais. Genre tous, c'est de noter sur 10 cette journée. Euh... Ouais, 9-10 quoi. Nah, 9-10, ouais. ouais. Si tu, peux, tu peux jamais vraiment être parfait, c'est euh, toujours des améliorations. Je vais... ouais. je tant tant dire... que... Moi franchement, en, tante, en tant que fan d'AC, tant... bah déjà en tant que joueur, de base, en tant que simple joueur, en tant que simple fan d'AC, et en tant que créateur de contenu, c'était une... Une... une opportunité euh... incroyable. Euh... Après, tu vois, moi je dirais 10 par rapport à la dernière scène qui arrivera dans la vidéo. Oui, oui. Ouais, c'est que ça, improbable. Je pense que c'est euh, exceptionnel. C'est improbable. Ouais, moi je mettrai, <rire> je mettrai 9 parce que je suis déçu. Arrête, arrête, je suis déçu. On n'a pas eu de gameplay. Ah, Juste un, un thriller. De de gameplay. Un peu de thriller. Ouais. Du coup, laissez, avant de clôturer ouais. la vidéo, je tiens encore une fois ah. merci à remercier Johan. Euh, vous aurez le lien de ses réseaux sociaux dans la description. Ouais. Il nous a fait des dessins de malade. Ouais, ouais, Et puis un merci à tous ceux d'entre vous. Même si vous avez pas été ultra nombreux à venir, on a dû voir une petite dizaine de personnes, je dirais. Merci à ceux qui sont venus, qui nous ont dit bonjour, même si c'était pas pour échanger des masses, ça a fait plaisir, ouais, c'est tout nouveau bon pour ça nous, fait plaisir, bah, ça fait plaisir carrément, voilà. carrément, carrément. En gros, ce que va essaie ouais. de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il espère que vous allez kiffer le vlog parce qu'on s'est donné du mal, ouais. et puis euh, nous, on coupe de notre côté, Yves, c'est à toi. Bon Abonnez-vous à la chaîne Assassin's Creed Experience. Merci <rire> merci, merci, merci, beaucoup. Merci. merci beaucoup. Merci.